Je sais j'ai je fais beaucoup de dans ma vie, Seigneur. Je fais trop de erreurs dans ma vie. Presque tout des mois... Seigneur, seigneur, je, je me disais de vie, Seigneur. Je, je me rappelle le téléphone, par... seigneur. Ah, non, seigneur. Seigneur, donne-moi des maisons, Seigneur. Seigneur, oh, oh, oh Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur. Je pas... veux ah, voyager, Seigneur. Oh Jésus, ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, Seigneur. Oh, oh Jésus, Jésus. Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Je suis prenez. Oh Seigneur. à la fois à la fois à la fois à la fois la fois à la fois la la Ok, prêt. une prêt, Ah, ok, je a un Ah, yeah. okay, so de okay. okay. Ah, il y a Tu Il a un tas de besoin de... Il a un de Seigneur, bénis-moi, Seigneur, Seigneur. Ah, donne-moi Seigneur. Seigneur. Ah, donne ah, des, des habits ah. de ah. maison, donne-moi des maisons, Seigneur, donne-moi d'enfants, Seigneur, je donne mon salon, Seigneur. Ah. Père tout puissant, Seigneur, que je voyage, oh, oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus. -moi. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi des maisons, Seigneur, que je voyage, Seigneur, oh Seigneur.